chômage pourquoi se reconvertir en créant une conciergerie ça va être le thème et le sujet de cette vidéo on va donc parler de conciergerie tu vas voir que si toi aussi tu es un passionné de l'immobilier c'est quelque chose qui te plaît et que tu souhaites aujourd'hui eh bien très clairement sortir du chômage et te trouver et eh bien une nouvelle activité pour peut-être remplacer un emploi que tu as perdu ou peut-être tout simplement et eh bien qu'aujourd'hui tu es en reconversion professionnelle ou tout simplement tu cherches et eh bien à partir sur une autre activité eh bien, la conciergerie, tu vas avoir un excellent moyen de sortir du chômage si toi aussi, tu es un passionné de l'immobilier. Je vais t'en parler dans cette vidéo, mais juste avant, générique Alors, avant de commencer cette vidéo, eh bien, je t'invite tout d'abord à laisser le gros pouce bleu qui va me permettre de motiver à te livrer sur plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu la petite clochette, tout ça tout en bas et ça te permettra eh d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur justement eh bien, tout ce qui est investissement locatif, lancement de sociétés de sous-location professionnelle immobilière, mais également de conciergerie automatisée d'appartements. Et tu verras qu'on parle aussi beaucoup de mindset d'entrepreneur. Et juste avant, juste avant de commencer, je vais t'offrir une formation justement gratuite d'une heure sur comment te lancer dans la conciergerie d'appartements, conciergerie automatisée. Justement, c'est le sujet de cette vidéo. Donc, si tu es intéressé, je t'invite franchement à récupérer tout de suite une petite formation d'une heure où je t'explique exactement comment monter ce type de business. Mais aujourd'hui, eh bien, on va parler de justement... Bah, quel est l'intérêt pour toi aujourd'hui qui est eh bien, au chômage ou qui est en reconversion professionnelle ou qui cherche tout simplement eh bien, à quitter son boulot Pourquoi aujourd'hui la conciergerie est un excellent moyen de, voilà, de remplacer ton job et aujourd'hui de créer ton activité, ta société qui va être rentable et je vais t'expliquer pourquoi et comment dans cette vidéo. Donc on va d'abord commencer par le marché. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une demande qui est en forte hausse. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec un, un marché donc sur la location courte durée qui est tout simplement explosif. Il faut savoir aussi que tout ce qui est location airbnb location courte durée on est le deuxième pays dans le monde entier et eh bien à avoir autant de d'offres autant d'appartements en location donc le marché français représente clairement la deuxième euh, donc deuxième partie deuxième marché français enfin, le deuxième marché eh bien se situe en france par rapport à la location courte durée ce qu'il faut savoir aussi c'est que donc cette demande est en pleine croissance bien évidemment mais ce qu'il faut voir aussi c'est que tout ce qui est autour de la location courte durée nécessite forcément et eh bien des suivis nécessite forcément et eh bien des services. Et donc, c'est là où on va parler justement de conciergerie. Alors, pourquoi ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait la location courte durée, euh, la conciergerie d'appartement, c'est indispensable. On n'a pas d'autre choix que d'avoir une conciergerie, c'est-à-dire, en gros, une société qui va être capable de gérer bah, tout ce qui est ménage, tout ce qui est linge, etc. Donc ça, c'est très clair. C'est ce qui démontre bien qu'on a besoin d'une conciergerie. Euh, on, on a remarqué aussi eh qu'on a de plus en plus de conciergeries qui sont présentes dans de nombreuses villes de France, mais dans le monde entier, de manière générale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de besoins en conciergerie, malgré qu'il y ait de plus en plus de création d'entreprises autour de ça, il y a toujours une très forte demande de conciergerie pour gérer les appartements, justement, des propriétaires ou des investisseurs qui auraient des appartements en location courte durée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les villes aujourd'hui qui font la location compte durée, eh bien, ont vu leur chiffre d'affaires exploser, ont vu le nombre d'annonces exploser ces derniers temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'offre de conciergerie ne suit pas, tout simplement, parce qu'on a de plus en plus d'annonces Airbnb, de plus en plus d'annonces Booking, mais ce n'est pas pour autant qu'on a de plus en plus de conciergerie. Et c'est particulièrement vrai, ce que je vous dis là, notamment sur les villes de moins de 200 000 habitants, parce que beaucoup de conciergeries se sont créées justement autour de ces grosses villes type Paris, Nantes, Bordeaux, etc. etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que toutes les villes taille moyenne, par exemple ma ville, ou des villes par exemple de 80 000 habitants ou moins, eh bien, se retrouvent avec... Euh, bah, tout simplement des besoins on a des besoins donc pour accompagner les propriétaires mais en face on n'a pas les sociétés qui sont créées pour autant et donc on a des besoins justement de conciergerie et c'est pour ça d'ailleurs que je recommande fortement d'aller sur des villes plutôt de taille moyenne pour lancer votre business de conciergerie donc ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre et aujourd'hui créer un business de conciergerie et eh bien c'est aujourd'hui se mettre sur un marché où justement il y a plus de, euh, comment dirais-je, de besoins que, euh, comment dirais-je, que d'offres. Et donc, du coup, quand on répond à ce tout type de business, si aujourd'hui il y a plus de demandes que d'offres, très clairement, c'est qu'on répond à une problématique du marché et c'est bien ça l'objectif qu'on va faire avec la création de cette entreprise. On va donc répondre aux besoins du marché. Donc ça, c'était, on va dire, le périmètre euh, d'activité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une activité qui a un très gros potentiel. Puisque, alors mis à part peut-être les grosses villes type Paris, type, euh, type Bordeaux, type Marseille, etc. Où il y a déjà quand même de gros acteurs qui sont déjà bien présents. Euh, C'est une, act une activité où on peut se développer très rapidement si on, va, si on commence à aller sur des villes plutôt de taille moyenne. Euh, donc des villes inférieures à 200 000 habitants. Moi je suis sur une ville par exemple de 130 000 habitants. Il y a très peu d'intervenants. Il y a très peu de, de sociétés qui sont créées aujourd'hui. Et donc ça peut aller très vite. On peut très clairement obtenir un chiffre d'affaires relativement très intéressant en très peu de temps, puisque eh bien vous allez être très clairement euh, vous allez avoir très peu de concurrence et donc ça peut aller très très vite. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi le modèle économique autour de la location, euh, enfin, de la conciergerie d'appartement, c'est un modèle économique qui est plutôt euh, très intéressant puisque en fait on va on va facturer nos services par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc pour le propriétaire c'est gagnant parce que bah, lui bien évidemment il va euh, donc le, ce que vous allez facturer va être lié clairement à ce qui va se passer en appartement ça veut dire aussi pour le propriétaire que c'est rassurant parce qu'il se dit que vous êtes fortement lié au développement de son, de son activité puisque plus il y aura de réservations à forte valeur plus vous allez gagner mais lui aussi il sera gagnant, vous l'avez bien compris et donc pour lui c'est aussi limiter son risque parce que si dans le cas où il y a peu de réservations bah vous votre chiffre d'affaires serait très peu donc vous voyez très bien que lui il a un fort intérêt d'être dans ce principe ce fonctionnement ce modèle économique et vous aussi tout simplement parce que vous allez vous battre pour aller chercher plus de réservations et quand vous prenez par exemple 20, 25, 30% sur les réservations sur le chiffre d'affaires bah ça peut quand même faire pas mal d'argent en fin de mois et ce qu'il y a aussi c'est qu'on va facturer en plus de ça le ménage c'est à dire que plus il y aura de voyageurs plus il y aura de réservations plus vous allez facturer des frais de ménage. Et on ne parle pas uniquement de 20 ou 30 euros, ça peut aller de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 euros sans aucun problème en fonction de la capacité d'accueil du logement et en fonction de la grandeur du logement. Donc vous voyez bien que plus il y aura de, finalement de voyageurs dans les logements, plus eh bien derrière vous allez euh, bah, générer tout simplement euh, des revenus, vos revenus vont clairement augmenter grâce à ça. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que franchement, c'est quand même une activité qui est plutôt riche, à mon sens, et épanouissante, puisque vous allez être, ça va être très diversifié. On va faire beaucoup de choses dans cette activité, donc on ne fera pas que des tâches tout le temps identiques. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez gérer des équipes, vous allez gérer des personnes qui vont travailler avec vous, je pense notamment aux personnes de nettoyage, vous allez faire la prospection commerciale, hein, c'est-à-dire que vous allez prospecter donc, pour aller trouver des clients et puis vous allez faire aussi de la gestion d'entreprise, c'est-à-dire vous allez gérer votre boîte, gérer votre trésorerie, gérer votre comptabilité, gérer la facturation, gérer les devis en fait c'est assez, euh, ce qui est intéressant dans, le, dans la création de ce type d'entreprise c'est qu'on va toucher finalement à beaucoup de postes euh, et c'est très diversifié donc vous risquez pas de vous ennuyer, ça je vous le dis très clairement, euh, ça va être assez riche et vous allez aussi faire des belles rencontres puisque vous allez être mis en relation avec des prospects des clients qui ont des profils plutôt investisseurs et donc c'est des personnes qui peuvent très vite vous emmener sur des projets très intéressants si vous êtes passionné par l'immobilier et si c'est quelque chose dans lequel vous souhaitez vraiment évoluer vous allez voir que vous allez pouvoir faire vraiment des choses sympas rencontrer des gens sympas des agents immo des notaires des courtiers immobiliers des investisseurs euh, tout corps de métier finalement qui se, euh, qui, qui, comment qui se rapproche euh, fortement et eh bien de cette activité. Ce qui y a de bien dans la conciergerie, c'est qu'il n'y a pas de routine. Euh, ça, vous allez, vous allez vite vous en rendre compte, parce qu'il va se passer plein de choses. Il y aura aussi des, des événements, euh, des imprévus, on va dire, euh, notamment lorsque les voyageurs vont passer dans les logements. Mais justement, c'est ce qui fait aussi son charme, c'est qu'on se retrouve dans une activité où il va se passer énormément de choses, et c'est ce qui va donner un côté pas routinier, justement. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez quitter votre métro-boulot-dodo, ou si vous avez ras-le-bol de votre vie un petit peu euh, classique etc là vous allez voir vous allez donner un petit peu de piment dans votre activité euh, et ça va plutôt être sympa alors, c'est bénéfique aussi pour ceux qui créent une conciergerie. Euh, pour Si un jour, vraiment, vous souhaitez, euh, et je pense que c'est très bien pour votre CV, hein, tout simplement, parce que si un jour, vous souhaitiez retourner dans le monde du salariat, pourquoi pas, euh, Bah franchement, cette activité va être un gros point fort pour votre CV, euh, tout simplement parce que vous allez acquérir des nouvelles compétences plus riches euh, et qui sont nouvelles de celles que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant. Justement, si un jour, vous retournez dans la vie active pour... Pour une quelconque raison, mais à mon, à mon sens, vous allez continuer l'entrepreneuriat par rapport à ce que vous avez commencé. Mais ça, ça ne peut que donner du poids justement à votre CV pour, pour, pour le futur. Ou tout simplement, si vous êtes étudiant, même pourquoi pas, euh, voilà, c'est une période dans votre vie, bah vous allez voir que ça va quand même donner du poids par la suite. Alors... On a vu qu'effectivement euh, c'est une activité où on va résoudre des problèmes, on va, on va faire beaucoup de choses, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est quand même une activité qu'on va pouvoir automatiser. Je pense à ceux qui veulent en faire un business assez gros et qui veulent développer leur activité et avoir une cinquantaine, centaine d'appartements comme moi je peux avoir aujourd'hui, euh, parce que l'idée, bien entendu, c'est pas de s'occuper à faire des ménages et à faire euh, à courir de location en location, de courir après les voyageurs. Euh, alors ça, on va le faire bien évidemment euh, au démarrage de l'activité, parce que comme tout bon chef d'entreprise on met la main à la pâte hein, très clairement au départ on lance l'activité donc il faut bien passer par toutes ces étapes et je vous encourage à le faire pour bien comprendre l'activité mais l'objectif c'est pas non plus de passer son temps à faire des ménages et euh, à faire des entrées les sorties etc etc bien évidemment euh, donc à court terme ce que vous allez faire c'est que vous allez déjà recruter des équipes vous allez recruter eh bien des personnes qui vont intervenir dans les logements je pense notamment au personnel de nettoyage et puis on va tout de suite très vite déléguer certaines tâches que, bah, qui vous intéressent pas forcément ou sur lesquelles vous n'apportez aucune valeur ajoutée ou peut-être même ce sont des tâches qui finalement, euh, vous savez, il y a toujours un, un ratio à avoir en tête, c'est quel est votre coût horaire. Euh, on dit tout le temps « bah Oui, mais ça n'a pas coûté cher puisque c'est moi qui l'ai fait. » Euh, oui, c'est toi qui l'as fait, mais quel est ton niveau horaire Quel est ton coût horaire Si à un moment donné, ça coûte moins cher de passer par un prestataire que de le faire toi-même, parce que toi, ton coût horaire, il t'a un coût enfin, franchement, par rapport à ce que tu gagnes tous les mois, tu divises par rapport au nombre d'heures que tu passes dans ton activité. Si un prestataire te coûte moins cher, vaut mieux passer par un prestataire et déléguer tout simplement l'activité. Donc au départ, bien évidemment, on va plutôt bah, se contenter de faire les tâches un petit peu chronophages, mais vous allez voir que très vite, on va commencer justement et à court terme à recruter une équipe à mettre en place une équipe et à déléguer un maximum de choses. Donc le but, eh bien, vous l'avez compris, c'est d'optimiser son temps justement pour travailler sur des sujets et sur des aspects à plus forte valeur ajoutée là où vous pouvez clairement apporter beaucoup plus de choses. Je pense notamment à la prospection. Euh, faites la prospection au maximum de temps parce que c'est vous, c'est votre boîte, c'est votre entreprise et qui mieux que vous peut vendre votre entreprise. Franchement, par contre, bah effectivement, toutes les tâches un peu chronophages où vous n'apportez rien de particulier, je pense franchement au ménage, ça on va très vite recruter une équipe ou mettre en place un partenariat avec une société qui va le réaliser pour nous. Donc on va très vite se concentrer là-dessus. Je pense aussi à l'optimisation des prix. Au départ, gardez ça pour vous. L'objectif c'est de faire du revenue management, c'est de gérer au mieux donc, les annonces de vos clients. Donc au départ, gardez-vous tout ça, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à déléguer certaines tâches au fur et à mesure de l'avancement de votre activité. Alors, autre chose que je veux aborder aussi c'est la reconversion entre guillemets lors de la revente c'est à dire que la conciergerie d'appartement donc quand vous allez créer votre boîte et eh bien ça peut être aussi un excellent moyen à un moment donné et eh bien de revendre son entreprise puisque vous allez euh, bah, créer tout simplement une activité créer ce qu'on appelle un fonds de commerce créer un, quelque chose qui est rentable où on gagne de l'argent on a des clients euh, on a mis en place une équipe on a mis en place des outils et eh bien c'est à un moment donné c'est euh, un moyen de, de le valoriser donc tout ce que vous allez construire et donc en plus de toucher des revenus chaque mois liés à votre activité, vous allez et eh bien indirectement vous constituer finalement un, un, un capital qui donc sera disponible et quand vous le souhaiterez, si vous souhaitez un jour peut-être vous reconvertir sur autre chose, faire totalement autre chose, eh bien vous pourrez revendre votre activité revendre votre société et toucher un capital sachez-le parce que c'est le cas euh, je, je, je participe à de nombreuses reprises ou ventes de conciergerie je l'ai fait aussi à titre personnel déjà euh, deux fois et donc ça me permet et eh bien de d'en plus de gagner de l'argent de capitaliser et de repartir sur autre chose donc franchement la conciergerie c'est un bon moyen aussi de capitaliser en plus de gagner de l'argent et eh bien derrière on peut toucher entre guillemets le jackpot si on peut dire ça comme ça euh, lors de la revente donc ça c'est c'est plutôt bien parce qu'on crée de la richesse et cette richesse bien entendu on va la monétiser alors autre chose aussi que vous pouvez faire dans la conciergerie si à un moment donné vous êtes bien avancé que vous êtes bien organisé et que vous avez les équipes et que les bons outils et que tout ronronne et que tout fonctionne bien si vous voulez aller à une étape supérieure ça va aussi aller sur la sous location d'appartements, puisque la sous location d'appartements va générer plus de cash plus d'argent et vu que vous êtes déjà organisé par rapport à la gestion des appartements il bah, n'y a aucun souci pour, du coup, intégrer les appartements sous location. Donc la sous location, c'est très simple. C'est le principe de louer des appartements à des propriétaires et derrière, de les relouer en location courte durée. C'est-à-dire que du coup, le propriétaire, bah, lui, vous lui payez son loyer, d'accord Et c'est vous qui, derrière, faites l'exploitation au nom de votre entreprise. Vous allez gagner plus d'argent, tout simplement, parce que c'est vous qui allez exploiter, ça ne va plus être le propriétaire, comme dans le cas de la conciergerie. Donc, vous allez gagner plus d'argent, et j'ai envie de vous dire, c'est l'étape supérieure, c'est, à mon sens, c'est très complémentaire, c'est-à-dire que on va avoir sa conciergerie, on va tout organiser, on va gérer les appartements pour les propriétaires. Et dès qu'on commence à avoir un petit peu de cash, un petit peu d'argent, on va pouvoir commencer eh bien, à aller chercher des appartements sous location qu'on va derrière s'approprier et qu'on va donc derrière exploiter pour son compte pour son compte, pardon personnel et c'est comme ça qu'on va tout simplement développer son activité donc ça c'est aussi une alternative quelque chose qui à mon sens est intéressant euh, et on peut aussi pourquoi pas imaginer par la suite que vous alliez sur des investissements immobiliers c'est à dire vous allez acheter des appartements des petits studios etc et pourquoi pas justement les confier à votre conciergerie vu que vous avez votre conciergerie qui est opérationnelle on peut très bien imaginer derrière et eh bien aller chercher des acquisitions enfin des acquisitions qu'on va confier justement à sa conciergerie encore une fois l'objectif c'est de se développer dans l'immobilier et si franchement c'est quelque chose qui vous plaît, bah je vous encourage à démultiplier tout ça pour avoir un maximum d'actifs et euh, développer tout simplement vos actifs dans votre euh, dans votre société. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la conciergerie d'appartement, c'est un excellent moyen de se créer de la trésorerie très rapidement, mais vraiment très rapidement, de gagner de l'argent. Et cet argent, après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez eh bien, tout simplement le placer pour vous créer éventuellement d'autres actifs. Donc en conclusion, eh bien, la conciergerie, c'est une solution idéal franchement pour et eh bien se reconvertir pour vous qui cherchez et eh bien à quitter peut-être donc le, le, le chômage ou vous cherchez une solution pour vous reconvertir et eh bien c'est un excellent moyen tout simplement parce que grâce à la conciergerie vous allez pouvoir constituer donc vous créer une activité vous allez être votre propre patron certes donc avec son lot effectivement de risque parce que c'est pas comme si on avait un emploi mais ce que faut bien que vous compreniez c'est que si vous vous y mettez vraiment à fond vous travaillez à fond et que vous ça devient votre projet principal et eh bien vous allez pouvoir développer derrière pas mal d'autres projets annexes rien qu'en vous reconvertissant dans ce type d'activité, premièrement. Et si vous souhaitez plutôt eh bien, vous en servir comme quelque chose de complémentaire pour vous générer des revenus complémentaires, c'est également possible. Vous allez très bien pouvoir, eh bien, euh, par exemple, trouver un job, hein, cumuler ça avec un, un autre job et tout simplement lancer votre activité pour générer des revenus complémentaires. Et après, c'est libre à vous. Peut-être que vous, vous souhaiterez tout simplement vous y, euh, tout simplement vous y, vous y consacrer à 100% ou peut-être qu'à 50% ou 30%. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la c'est un moyen eh bien, de démarrer de zéro, d'avoir une belle reconversion professionnelle, d'acquérir de des compétences euh, dans un domaine que, que vous aimez, hein, donc euh, autour de l'immobilier. Ça peut vous donner accès à d'autres projets par la suite, on l'a on dit tout à l'heure, la sous-location, les investissements locatifs, peut-être même à d'autres activités encore. Et du coup, ça va vous permettre eh bien, de gagner de l'argent et de vous constituer aussi quelque part un capital pour plus tard, c'est-à-dire un capital financier dans le sens où si un jour vous décidez de revendre votre activité, même s'il n'y a que 10 appartements, ça intéressera forcément quelqu'un qui souhaitera lui aussi pénétrer peut-être un marché justement dans lequel il souhaiterait aller. Donc, conclusion, c'est qu'à mon sens, franchement, euh, c'est vraiment une solution idéale aujourd'hui pour se reconvertir, pour vous qui êtes au chômage ou qui souhaitent, qui est en reconversion professionnelle, et eh bien là, euh, donc la la. la, la jury d'appartement excellent moyen bah, d'en vivre très clairement c'est à dire de se créer une vraie activité de devenir son propre patron euh, de lancer une activité en partant de zéro hein, euh, qui répond à des problématiques marché à des vrais besoins donc ça peut vous permettre bah, si vous êtes à fond tout simplement et eh bien de développer même après d'autres pro d'autres projets annexes je pense à la sous-location je pense à l'investissement locatif je pense aussi à faire des belles rencontres avec des personnes qui sont dans l'immobilier et surtout si c'est un domaine qui vous plaît donc ça c'est si vous le faites à 100% mais si par exemple vous êtes aujourd'hui en reconversion, vous êtes sur un autre job, vous travaillez en parallèle, pourquoi pas ça peut vous permettre d'avoir une activité complémentaire qui va vous générer des revenus et qui tout simplement va vous constituer un actif pour, voilà, pour, pour plus tard si vous souhaitez éventuellement peut-être euh, du coup travailler à 100% dans cette activité ou vous générez juste des compléments de revenus, mais pensez aussi que ce que vous avez créé là est un vrai actif dans le sens où si un jour vous souhaitez eh bien, arrêter ou revendre l'activité, vous avez possibilité de la revendre cette activité, c'est-à-dire que c'est un actif au sens où on va revendre à quelqu'un d'autre et donc on va empocher une plus-value dans les années ou au moment où vous l'aurez décidé. Donc en plus de se créer des compléments de revenus ou tout simplement d'en vivre si c'est votre activité principale, eh bien vous constituez un capital latent qui, sera, qui est juste disponible quand vous, vous l'aurez souhaité, au moment où vous l'aurez décidé. Parce que sachez aujourd'hui que même si vous avez 5 ou 10 appartements, ça intéressera forcément des gens, forcément des personnes qui veulent développer leur parc immobilier ou qui veulent développer leurs actifs et qui vont vous racheter votre activité. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine suite sur ces vidéos.